Les microbes, faut qu'on les snob. Streptococcus, staphylocoque, on s'en moque. Est-ce que tu sais que notre corps abrite plusieurs milliards de bactéries Les microbes dans la peau, pour pas choper d'infection, faut toujours faire attention. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Désinfecter, analyser, microscoper. Heureusement, il n'y a pas que moi qui suis obsédé par ça. Il y a aussi les techniciens en analyse biomédicale. Les TAB, qui sont chargés d'analyser les tissus organiques, les selles, l'urine, le crachat, le sang... Voici du sang humain fraîchement apporté, des HUG. Et je me trouve ici dans un cours d'hématologie, l'étude du sang, et je vous emmène découvrir les TAB. Venez. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en deux mots, pour nous qui ne connaissons pas du tout ta formation, qu'est-ce que c'est technicien en analyse biomédicale Alors, Technicien en analyse biomédicale, on va travailler dans des laboratoires. On peut faire de la recherche, on peut étudier sur du sang, sur des urines, enfin c'est hyper varié. Salut Vincent Salut En deux mots, qu'est-ce que c'est le métier de technicien en analyse biomédicale Ça serait euh, le, la mesure, des, l'étude des différents euh, liquides biologiques du corps afin de déceler des pathologies. D'accord, des, des pathologies c'est-à-dire des, des maladies. Des, ouais, des maladies Qu'est-ce que ce seraient les qualités principales pour toi, pour pouvoir faire TAB euh, bah, Premièrement, il faut savoir travailler en équipe, hein, tout ce qui ouais. est esprit d'équipe, parce qu'on est dans des grands labos avec beaucoup de personnes. Il faut être très minutieux, très attentif, parce que derrière nous, il y a des patients, et on doit pouvoir rendre des résultats fiables. Donc, euh, s'il y a une erreur, bah, cette responsa responsabilité nous revient. Mais après, on donne ces résultats aux médecins, et c'est aussi aux médecins ben, de, de voir s'il si y a une cohérence, et c'est lui qui va poser le diagnostic. Euh, du patient. Merci beaucoup. Ça tombe bien. Ça me permet maintenant de vous montrer le kit de survie parfait pour un cours d'hématologie. On a besoin d'un microscope, d'un portoir, d'un agitateur, d'un compteur manuel, et bien sûr, un tube de sang. Bien, suis-moi, je viens d'arriver dans une classe d'histologie où on apprend apparemment à enrober des tissus vivants pour ensuite les trancher. <rire> Maintenant, c'est à moi de jouer. C'est des organes de quoi Ah oh, Ça peut être de rat, de chats... De... <rire> tout animal. Puis tu peux recouler la paraffine par-dessus jusqu'à ce que ça remplisse totalement la grille. Ok. Salut chata, je viens parce que j'aimerais couper justement mon petit bloc avec l'organe dedans. Ça marche. Merci. On place l'organe. Et la première étape à faire, c'est régler, qui est plusieurs fois. Ah oui. Une suite de tranches de tissu voilà, une suite de tranches grâce à la paraffine, c'est pour ça qu'elles sont alignées. Et tu montes. Pourquoi colorer l'organe, en fait Pour pouvoir euh, différencier les différentes parties de l'organe et ensuite euh, les analyser au microscope. Cette formation, c'est des cours, pratiques ou théoriques, mais c'est surtout des stages professionnels, comme par exemple ici, au Batlab. C'est toi Angélique, j'ai rendez-vous au labo de bactériologie. Exact, ouais. Je voulais te demander, euh, ça fait combien de temps que tu fais ce stage Six mois exactement. La troisième année elle est constituée de deux gros stages de six mois. Et quasiment pas plus de cours en fait. Quasiment ouais. Il a pas une crainte quand même qu'au fur et à mesure, avec le progrès, finalement, vous n'ayez plus rien besoin de faire et que tous les robots fassent les choses pour vous Pas du tout. La robotisation, elle nous accompagne, mais elle nous remplace pas. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de, de prélèvements, différents types de... Il faudra énormément de temps pour adapter les différents flacons et les différents prélèvements à chaque automate. Donc finalement, on aura encore besoin de la main et de l'œil humain derrière. Mais dis-moi. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cette formation en particulier Ben, disons que j'aime bien les gens, j'aime bien les soigner, mais par contre, je suis trop sensible pour être en contact direct avec le patient et sa souffrance. Tout ce que tu as toujours voulu savoir sur le métier de technicien en analyse biomédicale, mais sans jamais oser le demander, c'est maintenant Salut marie précille rassure-moi, avec tout ce que vous avez entre les mains, entre les bactéries, les virus, les champignons et tout, tout ce qui peut y avoir, vous n'avez pas des gros risques de contamination? Bah si, les risques, ils existent, mais il euh, y a tout un protocole qui est là pour euh, gérer euh, ces risques. On travaille avec des gants, on se désinfecte les mains souvent, on se lave les mains. Euh, par exemple, si on travaille avec des selles euh, ou potentiellement, il y a des bactéries, on travaille avec des masques. Entre nous, c'est pas un peu dégoûtant, certaines matières que vous avez à analyser et en particulier les sels ou la salive ouais, C'est pas le, la partie du métier la plus sympa, mais il y a différents moyens. Après, on s'habitue, puis on peut, on peut aussi travailler dans des hôtes ventilées. Enfin, des fois, les odeurs, ça va, quoi. <rire> D'accord. Ouais. Pour rechercher des bactéries, effectuer des tests de glycémie, déterminer un groupe sanguin ou analyser des cellules, faut vraiment être méthodique et précis. Et surtout... Il faut préférer travailler en coulisses plutôt qu'avec les patients. T'as kiffé cette formation Sandec, rejoins ses élèves pour redonner un petit coup de. Sans frais Pipeline ou pipette Aucun. Okay, hein. Pipette ou pipette Pipette Ouais Le piège. Passer un examen de fin d'année chez l'étape, c'est angois. sans. Super. Et le matin, tu prends un café avec un croix... 100. Merci beaucoup.